Quand on embrasse une grenouille, oui. ça fait quoi Apparemment, c'est très toxique parce que tout les... Mais non, ça les... fait un prince charmant. <rire> Sorry, j'ai pris ça un peu trop premier degré. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, mais quand on embrasse un crapaud, ça fait quoi C'est un peu trop toxique. <rire> <rire> Exactement. <rire> Au parc naturel de Saquaro, on demande aux visiteurs d'arrêter de lécher les crapauds Ah Faut arrêter, c'est dangereux pour la santé, et puis en plus ça nuit aux crapauds. Rien que les toucher, ça abîme leur peau fragile. Oui, et en plus, ils, ils sécrètent ce truc-là quand ils ont peur. C'est quoi ce truc-là Une drogue, c'est lui. Oh eh ben les gens arrêtent pas de le lécher. Quand les gens lèchent ce crapaud, ça fait une toxine. Elle a une capacité d'hallucination immersive. Immersive projetée ailleurs, genre dans la merde, un truc comme ça. Ça provoque une perte d'identité de soi complète. Oh. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont envie d'aller lécher ce crapaud. En fait. Mais ils ont envie de perdre leur identité d'eux-mêmes ben, des drogués quoi. Des gens qui trouvent ah. que la vie est tellement nulle, ah. qu'ils veulent s'échapper dans la drogue. Ouais. Et du coup, on trouve ce crapaud dans une rivière du Colorado uh -huh. et énormément de gens vont de manière illégale tuer le crapaud pour qu'il sécrète la toxine. Alors que justement, j'étais en train de me dire, euh, ça peut pas être illégal un crapaud. Un crapaud, ça peut pas être illégal. Hmm. Je crois qu'on a la phrase de fin de cette émission. <rire> <Voilà>. <rire> non mais autant fumer de la drogue, sniffer des trucs, c'est illégal, c'est des substances illicites. Mais à aucun moment tu Attends, peux. Non. Pas... Tu peux sniffer du manger pour poisson, c'est pas illégal, hein. Ouais, ça te drogue Non. <rire> Alors <rire> voilà. voilà, moi je parlais de substances okay. illicites. Aucun moment tu peux dire qu'un crapaud c'est illicite et donc du oui coup c'est vous... un moyen justement de contourner la justice. Oui mais ils le et... tuent en général ah, et, et, coup, hein. et les gardes forestiers disent aux gens déjà euh... arrêtez de faire ça parce que c'est hyper dangereux pour la santé. Ouais. Et surtout ne les tuez pas parce que dès qu'ils ont peur ils sécrètent le truc donc vous n'êtes pas obligés de le tuer le crapaud en fait pour le lécher. Les forestiers disent il suffit de leur donner un coup sur le menton pour qu'ils sécrètent alors ne les tuez pas. T'imagines nous si on nous donnait un coup sur le menton qu'on sécrétait de la, <rire> la drogue. Ah ah ah, c'est très drôle. <rire> on tu veux quoi Je veux que tu sécrètes, ok lâche moi le dos Cuando el avance de la primera de las fiestas proliferan como setas de de la cara de, de, de, de, de la real. Una de las más excitadas del fin de semana fue el desafiante salteo de la caga de la burra, que se desarrolló en la pelea de la verdad. La dinámica del concurso de la basera en sí la consistía en el sorteo de un argumento de un encuentro dividido en de cigares. En esta caso se la instalación en deportivas el ganador del primero serías las personas que se pretende tener para la casilla en la defecada del animal por primera vez.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 Il n'est plus Noël, il n'est plus le jour de l'an. On enlève le décor la semaine prochaine, promis. Mais aujourd'hui, nous avons encore, dans l'émission, Léana Jenkins C'est moi Alors, c'est quoi ton actu Bah euh, ouais. Euh. En bref de pas mal de monde En bref Attends, tu sais quoi Je crois qu'il y a une actu. Eh ah. ben, je crois que fin janvier, ouais. il y a une vidéo qui va sortir, réalisée par Ludoc, et j'ai fait les photos de plateau euh, donc là, ça doit être ces jours-ci. Tu as participé aux 10 ans du studio Bagel ouais. en faisant des photos de plateau. Ça, on a le droit de le dire, euh, mais on n'a pas le droit de spoiler le contenu de la vidéo. Et euh, pour l'instant, c'est pas spoilé. Donc on <rire> peut on peut tout laisser. Ok, très bien. Vous avez tous envoyé ce mail, du coup, on va en parler. Tu as déjà eu un poisson rouge, Eleanor Pas rouge, mais... Oh, attends, mais j'ai eu un milliard de poissons, oui, oui, oui. Ah bon mais pas rouge. On avait un aquarium géant euh, chez mes parents. On avait plein de poissons quand on était... Mais en... des poissons de mer ou d'eau douce ah ça, j'étais trop jeune pour savoir. Tu Ils sais, avaient plein de couleurs méga belles. Euh, ouais, tu sais, il y avait euh, le poisson, euh, ben, on avait dory. Ouais, donc c'est des poissons de mer. Ouais, je crois. T'avais donné un nom à tes poissons Ben non, j'étais trop jeune, euh, vraiment. Euh, je crois ouais. pas que mes parents leur avaient donné de nom non plus. Eh bien, Andy Hackett est anglais et il aime pêcher à la ligne. Et un jour, il va pêcher dans un lac et il espère pêcher un bon gros poisson. Et là, ça mord de ouf. Et là, Andy, il fait oh, « Wow, yes, yes, oh, it's a uh, good Perche. Donc comment zone, on dit pêche Une canne à pêche. Ah. Mais euh, j'ai joué Animal Crossing en anglais toute ma vie, j'ai oublié. Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, il tire très fort, très fort, très fort. Pendant 25 minutes, wow. il lutte avec le poisson. Il remonte sa prise et... c'est pas une simple prise classique. Il a pêché carotte. Quoi Carotte. C'est qui, carotte Carotte a été introduite dans le ah. lac de la pêcherie lorsqu'il était très très jeune et il a grossi. Mais c'est qui carotte C'est un crocodile C'est un poisson rouge. Oh oui oh <rire> Non mais tu sais qu'en fait les poissons rouges ils sont pas petits et que dans les bocaux les bocaux oui Les aquariums. Oui et dans les aquariums en fait c'est trop petit pour eux et en fait ils sont atteints de nanisme. Tyrion dans Game of Thrones c'est le frère de Jamie et Cersei. <rire> mais si c'est vrai <rire> mais il ne couche pas avec sa soeur lui. Et donc, bref, les poissons, effectivement, euh, bah, ils ne sont pas euh, censés être petits comme ça. Ils sont au, au moins censés être comme ça. C'est le plus gros ah poisson ouais. rouge du monde. Et il je... fait 30 kilos. Mais j'espère qu'il l'a relâché, il ne l'a pas tué. Mmh. Non. C'est un hybride entre carpe-coil et carpe-cuir. Carotte fait 13 kilos de plus que le plus gros poisson rouge du monde, capturé et recensé en 2014. Il a complètement explosé le record précédent. Andy était très content de pêcher Carotte ah ouais. et ça lui a fait deux mois de repas. <rire> non, non, je, je non vois ta tête, ma mais peur. non, non, non, carotte est une vraie star, tout le ouais. monde le connaît, et tu mangerais une star non. Ben non, tu pêcherais Ryan Gosling Tu mangerais Ryan Gosling Non, non on mange pas Ryan Gosling. Non. Et bien du coup, il a relâché carotte Mais il savait qu'il s'appelait Carotte. Non. Incroyable Il a mangé tous les, tous les poissons de, du lac euh, Je pense qu'un poisson rouge n'est pas carnivore. Ah ouais. Et il mange quoi du coup Il mange des... Des plantes. Des croquettes Tu peux passer une autre news <rire> Oui, oui, oui. Oh, bref Rapidement. Actuellement, il y a un truc qui se passe dans le monde, plutôt euh, dans les pays de l'Est, en oui, Europe ouais. de l'Est, qui fait galérer pas mal un pays. Bah, ils vivent dans la peur. Certains sont privés d'énergie. Oui, j'ai vu. Il y a des distributions de pastilles d'iode. On ne sait jamais, tu vois, s'il y a une explosion nucléaire. C'est très ambiance fin du monde. Et sur Telegram, tu vois ce que c'est ce logiciel ouais. Sur Telegram, il y a un groupe qui a fait une proposition à ses compatriotes. Et la proposition est la suivante. Si la guerre nucléaire se déclenche, on vous propose de faire une méga partout. On se rend tous sur la colline, il y a situé le lieu, etc. Et tout le monde baise. Plus de 15 000 personnes se sont inscrites à l'événement. Mais tu crois qu'ils souhaitent y aller premier degré Je pense que sur les 15 000, il n'y a pas 15 000 premiers degrés. Ouais. Mais il y a peut-être au moins 15 000 personnes qui ont envie de rire, même dans ces moments-là, qui ont fait une partouze pré-nucléaire. Ah ouais. C'est rigolo. Ah ouais. Et il y a même des indications. Par exemple, porter un bracelet si le sexe intéresse. Et s'il y a trois bandes de dessinées sur la main, c'est que le sexe anal intéresse aussi. <rire> c'est leur façon de répondre avec humour à une agression. voilà. Et en tout cas, ça crée de véritables interrogations philosophiques pour certains, parce que dans un article, on a lu « Est-ce qu'on atomise ?» 15 000 par 12 heures. Genre, est-ce que ça se fait Est-ce que l'armée euh. ennemie, sachant que sur le mont là, il y a 15 000 personnes en train de baiser, est-ce que tu une bombe dessus Éthiquement Éthiquement. C'est vraiment des connards les gens qui tuent des gens qui étaient juste en train de faire l'amour. Pour terminer avec cette bad news, sur le site qui leur dit où aller pour baiser, etc., etc., il y a une personne qui a été déclarée non grata, et c'est ah oui. Elon Musk. Mais c'est si... même pas Poutine Si Elon Musk se pointe... Non, tu baisses pas. Donc, Poutine, euh, techniquement. Euh... Alors peut-être qu'il y a Poutine aussi avec un petit Astérix. Ah oui. Et je parle pas du personnage de bande dessinée. Moi, je parle pas de du plat québécois. Je l'ai. <rire> Eleanor, quelques stats intéressantes. Mmh. Une question est beaucoup revenue dans les mails. Quelle est la plus value apportée par les points de la semaine depuis le lancement d'Ambe News Eh bien, regardons le graphique ici présent. Voilà, on peut constater que Attends, on mais... Ah bah merde. Oh non. J'ai même pas eu le temps de comprendre le graphique. Mais c'est bloqué. C'est parce que j'ai pas acheté la version complète de Powerpoint. <rire> le point de, la le point de la semaine. En bref d'Ezéchiel. En bref. On va parler de Thomas. Et Thomas, c'est un raton laveur. Quoi Quoi Depuis tout ce temps, c'était un raton laveur Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Ah. Bonjour Davy. Bonjour. Bonjour Davy. Bonjour Davy. il va sortir un film Mais non, c'est un autre Thomas. Et c'est un vrai raton laveur. Ah. Et oui, un résident du zoo de Moscou. Ok. Dans les parcs animaliers, parfois, il propose des... Location d'animaux. Ça arrive ah ouais. pour les films. Et donc, ce zoo particulièrement prêtait des animaux pour le cinéma ou la télévision. Okay. Et Thomas a été loué pour une pub. Thomas se retrouve dans une pub pour des soutiens-gorge. Okay. D'accord. Sauf que c'est un raton laveur et il en a rien à foutre d'être sur le plateau, rien à foutre des nichons de la madame, euh. rien à foutre du soutif et il dort. Et donc l'équipe de tournage se dit mais c'est pas possible, mais faites le bouger et tout ça machin. Et il demande à, à la personne du zoo qui est là, mais enfin euh, il doit aller vers le soutif... Euh, je comprends pas le projet de la pub, mais bon, oui. un gros un raton laveur est attiré par le, la poitrine de la dame. quoi. Okay. Alors peut-être que même les ratons laveurs, grâce à ce soutif, aiment la poitrine, je ne sais pas. Mmh. Sauf qu'il y va pas. Et du coup, il y a quelqu'un du tournage qui fait « Oh, ça fait chier, remplissez-moi le soutif de bonbons. » Et là, Thomas, le raton laveur, fait « Oh, des bonbons !» Et du coup, là, il y va et tout, et il commence et il arrache même le soutif. Pour récupérer les bonbons. Pauvre femme. L'équipe est contente, la meuf moins, et il retourne au zoo. Mais à quel prix, est... et Il a mangé les bonbons Ah oui, il a mangé les bonbons. Ah oh là là, c'est pas bon ça. Sauf que Thomas est devenu un détraqué sexuel. Oh et oui, au zoo, dès qu'une meuf passe et qu'on voit un peu ses seins. Il pense aux bonbons Il croit qu'il y a des bonbons dedans. Et du coup, il se jette sur toutes oh les non. poitrines qu'il voit débarquer au zoo. Mais attends, les ratons laveurs, ils sont dans des cages Bah, il y a des barreaux. Donc s'il y a une meuf euh... qui est près des barreaux, bah, il essaie de lui choper ça. Ah, dès qu'il y a une meuf du zoo qui va dans sa cage, dès qu'il reconnaît ah, une ouais. meuf, il essaye de lui choper la poitrine. Ah oh, merde. Et donc pour lui. Il y a des bonbons dans les gougouttes. Le euh, zoo va porter plainte contre la société de production qui a détraqué mais euh, oui. leur raton laveur. Mais attends, mais normalement, euh, l'animal, il, il va avec un, un éleveur. Justement, la, la prod a répondu. Ah ouais, et si vous portez plainte, nous on porte plainte. Parce que bah, Thomas, il ne il faisait pas du tout euh, ce qu'on lui disait de faire. Donc vous nous avez loué un animal qui fonctionnait pas. Oui, mais c'est un animal. Bref. Et en plus ils ont dit, et en plus il a bousillé le soutien-gorge. Yes, bah... Bref. Vous êtes de quel côté vous Dites-le dans les coms. J'aimerais vraiment qu'il y en ait au moins un qui nous dise, euh, la prod a un peu raison quand même. Moi j'ai travaillé avec un raton laveur et c'est pas facile. Ça fait quelques semaines que je vous parle d'Instinct Gaming, c'est des pros qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordis. Je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté des ordis chez eux avec notre code BANNUS22. Merci. Ça nous a fait gagner un peu de sous pour continuer à faire.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 est un scientifique américain du XVIIIe siècle qui voulait prouver que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Quelle méthode plus représentative et objective que celle de l'auto-expérimentation, se dit-il alors Et donc oui, il va recueillir de l'urine, de la salive, du sang, mais surtout du vomi de gens contaminés, et se mettre en contact avec ces fluides. Et il se fait des coupures sur les bras, il se met du vomi dedans, il se met du vomi dans les yeux, et il se fait cuire du vomi pour pouvoir en respirer à plein poumon les délicieuses effluves, et il finit même par en manger. Comme il avait prévu, il tombe pas malade, et en conclut que la fièvre jaune n'est Contagieuse. Ce qui est vrai, c'est une histoire de moustique en fait, mais visiblement ses recherches étaient biaisées. Les échantillons de fluides corporels étaient trop anciens à l'époque, même s'ils avaient dû être contagieux, ils ne l'étaient plus. Donc en fait, il aurait mangé du dégueulis pour rien. Enfin, bon, enfin, pour la science. À 10 minutes 48 maintenant, Davis c'est triste. C'est vrai qu'on a vu pire dans Bad News, mais ça fait quand même 60 chats morts. Ouais. C'est beaucoup. Bah putain. Un chat possède en moyenne 250 eaux, donc 60 chats ça fait 15 000 eaux. 3 litres de sang par chat environ, donc 180 litres. 30 dents pour un chat adulte, donc environ 1800 dents pour les 60. Deux yeux par chat, en moyenne toujours, hein, donc 120 yeux. 4 papates donc 240 papates. Euh, voilà. Pour en revenir à la bad news, ça fait euh, du gros congélateur, quand même, hein, de restaurateur ou de superette. Au moins, moralité, vos voisins ont un gros congélateur, posez-vous des questions. Surtout si leur nom commence par coup, finit par jo, avec un r au milieu. Mais là, c'est plus les chats. Après, il y en avait quand même beaucoup moins. A voir. Au revoir les badonnettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup. Sylvain, c'est la bad news perso de Jordan. Bad news perso, oh oh oh Cela se passe il y a quelques années, un week-end, moi et mes amis partons dormir dans la maison des parents d'un d'entre nous, absents pour l'occasion et nous laissant l'endroit pour une journée complète. On mange, on boit, on rigole, on parle de la vie, bref, on s'amuse. Au terme d'une après-midi bien arrosée et d'une soirée également bien alcoolisée, nous décidons de rejoindre les chambres pour dormir. Moi et un ami entrons dans la chambre où je suis censé dormir. Je trouve amusant, alors un peu bourré, de découvrir la chambre d'ado de notre ami commun. J'ouvre les tiroirs à côté du lit, un peu trop curieux, tandis que mon pote continue de rire à cause d'une blague et de l'alcool, très certainement. C'est alors que je trouve un flingue. Il est noir et un peu lourd. Toujours un peu trop bourré, je me dis, il s'agit sans doute d'un pistolet à billes, ou du moins d'un faux. Oh non. Je le montre à mon pote et je rigole. Il est un pistolet. Et j'avoue que je pousse le délire un peu loin. J'arme le revolver. Mais il est con. toujours pour la déconne, je le fourre dans ma bouche. Oh non Cette dernière grande ouverte en échange Oh, un... Toutefois, dans un petit doute, je n'appuie pas sur la gâchette. Mon pote, redescendu de la super blague et plus sérieux, me dit eh « Gros, en vrai, euh, c'est un vrai flingue, là. Le sachant très investi dans cette blagues, je me dis qu'il décode comme d'habitude. Mais il me met quand même un léger doute. Alors j'examine plus attentivement le pistolet. C'est vrai qu'il fait vrai. Je décide d'ouvrir le dispositif qui contient habituellement des balles et... Oh il y a des balles Oh là là... Je prends alors conscience que la chambre dans laquelle je me trouve n'est absolument pas celle de notre ami, mais celle de ses parents. Et le faux flingue que j'ai armé et mis dans ma bouche est un authentique colt chargé de vraies balles appartenant à son père. Pas du tout rassuré d'avoir une arme chargée avec nous pendant la nuit, nous décidons alors de nous rendre dans le bois adjacent à deux pas pour tenter de le désarmer sans incident. Le désarmer Tu peux le désarmer sans lâcher une balle Mais ils ont tiré Ah ouais, c'est ça alors, Là, c'est vraiment une façon de dire, on a voulu le désarmer, mais en fait, vous avez voulu tirer, parce qu'en vrai, tu le reposes, tu le touches pas, il n'y a pas de problème. Bah, tu sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans la nuit, en vrai. Ouais, ouais. Mais même, euh, ben, il peut arriver et lui-même. Hein. En tout cas, euh, ne jouez pas avec des armes à feu. Bah ouais. On passe à la bagneuse du jour, de l'As du Roi. La je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, donc envoyez-nous des sources à mabadnews.gmail.com. Vous pouvez vous abonner sur Patreon, sur YouTube. Vous êtes plein à regarder l'émission, vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous, putain. Euh, Combien de pourcents 50 C'est ce que tu m'as dit J'en ai un peu plus, j'en ai un peu plus, je vous le mets. 62%. Qui sont pas abonnés Je sais pas. <rire> euh, La voilà. news du jour nous amène en Russie yeah. Encore bah, C'est quoi ta spécialité en termes de tartes Moi. Une tarte que tu sais faire ou que tu aimes manger Les tartes flambées d'Alsace Ah bah oui, les flambées de 6 mmh. minutes au four, toujours Oui, alors quand tu les achètes Oui, chez Carrefour mmh. euh, Quelle vie <rire> euh, Natalia bakshaeva est une femme très avenante Très gentille, bien qu'alcoolique oh. <rire> ouais, ouais, bah, Ça arrive, on peut être gentil et alcoolique hein. Et elle vend en plus des super tartes En fait, sa vie... C'est fabriquer des tartes et aller dans les cafés en Russie et de vendre ces tartes. Okay. Elle vend également aux pilotes et stagiaires militaires de l'endroit où elle bossait. Mmh. Ah, J'avais fait des tartes, vous en voulez Oui, ah, bah, tiens, c'est 10 balles. Euh, 10 roupies. Non, c'est pas ça en Russie. Pas. Si, c'est des. Non, c'est si... pas des roupies. Aussi. Non. Des roubles. Des roubles. <rire> ah, roupies, ah, ouais, c'est en vrai. Inde. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. 10 roubles. Ah, bah super, ça a augmenté. Lorsqu'on lui demandait, mais c'est des tartes à quoi Elle disait, moi, je mets un peu de tout. Ah là là. Tu sens Je sens. Tu sens la merde Comme sur le téléphone de mon père. Revoyé <rire> oh, il y a 15 jours l'émission. Et elle lui dit oui, c'est des restes que j'ai dans mon frigo. Quelque temps plus tard, un selfie de Natalia avec des restes va permettre aux autorités de venir faire une perquisition chez Natalia et chez son mari. Son mari s'appelle Dimitri Baksev. La police va fouiller le réfrigérateur, le congélateur et découvrir la vérité que tu as, je suppose. Je pense que j'ai. Oui, ils l'ont avoué. Ils ont assassiné une trentaine de personnes. Pfff. Ils les ont démembrés et dévorés car ils sont cannibales. Oh, et pourquoi elle, les, elle vendait ces tartes Ils mangeaient leurs victimes et ils, avaient, euh, ils en faisaient de la viande hachée. Et parfois, il y en avait trop pour deux. Et pour pas gâcher, ah oui. elle faisait des tartes qu'elle revendait aux gens. Un peu de tout. Mais surtout, beaucoup de chair humaine. Voilà ce qu'elle vendait. Voilà, c'est pour arrondir ses fans de moi. Et nathalie vendait toutes les tartes à l'homme euh, à qui voulait bien en acheter. Et les gens, ils, ils en rachetaient et tout Bah oui. Oh, c'est que ça devait être bon. On mange des animaux morts, euh, des humains mais, morts, c'est pas... Mais où est-ce que j'ai entendu Normalement, c'est peut-être toi qui m'as dit. Moi Ouais. Mais normalement, le, un cadavre, ça a une odeur. Pour pas que aies envie de t'approcher et de manger euh, ton congénère. C'est pas moi qui dis ça. Bah, c'est très proche de toi alors, c est, c est très récemment que j'ai entendu ça. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine dans Bad News avec un invité surprise. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol merle, que Que l'automne vient d'arriver